C'est parti. Ouais. Bon, bah, je, on, était, on était avec Pierre, on a été euh, interrompu, euh, euh, comme, comme on disait, inopinément et, et de manière indépendante à notre volonté. Euh, tu es encore là, Pierre Oui, oui, je suis encore là, oui. Bon, donc, moi, ce que je voulais, je, je voulais à la fois parler qu'il y a un, un an, en mai 2019, eh ben, j'ai, j'ai, j'ai échappé... Euh, à la mort, vu qu'il y a une, une voiture qui m'a foncé dessus délibérément sur un passage protégé, alors que je traversais et que le petit piéton était vert, et quand j'ai ouais. été euh, porté plainte, donc j'ai eu la chance que le véhicule a été stoppé par d'autres véhicules, avec un feu rouge plus loin, et je venais juste de me faire opérer de la cataracte, donc j'ai pu relever la plaque d'immatriculation trois fois, parce que je ne tenais pas à donner un faux numéro d'immatriculation, donc j'avais l'immatriculation du véhicule, l'heure exacte, l'endroit... Il y avait des caméras normalement qui avaient filmé le truc, donc je vais pour porter plainte. Et là, euh, j'ai un individu d'environ 30 ans, habillé en civil. Et ça faisait déjà une heure dix que j'attendais. Et il s'adresse à moi à l'impératif en élevant la voix. Et il me dit Ce sera une main courante, un point c'est tout. Donc je lui ai répondu sur le même ton Ce sera un dépôt de plainte, un point c'est tout. Et là, il y a un malabar en civil, crâne rasé, qui s'est approché de moi et qui a érecté Vous voulez foutre le dawa alors je lui ai répondu, non, je suis venu pour porter plainte car un véhicule m'a foncé dessus sur un passage protégé alors que le feu tricolore était rouge. Si je me tiens ici devant vous, c'est grâce au bruit de l'accélération du véhicule et à mes seuls réflexes. Alors notre homme des casernes, qui n'a pas réussi à obtenir un outrage à agent, et la prime judiciaire pour préjudice qui va avec, a boté en touche en me disant « Vous pouvez me raconter votre vie, j'en ai rien à foutre. » Et pour moi, c'est symbolique même de la période que nous vivons. C'est-à-dire qu'on a des voyous euh, qui ne portent pas leur rio, qui ne sont pas obligatoirement en uniforme, qui peuvent te tirer dessus, euh, qui, de toute manière, euh, seront complètement impunis, parce que l'impunité du chien est celle du maître. Et c'est ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que Elisa Pilarski dévorée, c'est un fait divers. Par contre, la chasse à cours, euh, cette pratique féodale, cruelle et barbare qui se poursuit, c'est un choix, c'est un choix euh, législatif des sénateurs et des députés. C'est la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux au pesticides néocotinoïdes. Euh, L'Assemblée la, nationale et le Sénat ont à nouveau donné dérogation. Donc ça prouve bien comment est ce qu'on s'occupe de notre santé de la santé des, des, des Français, des Français, des Belges et, et des Luxembourgeois. Parce que bon, ben les pesticides, c'est un peu comme les radionuclides et tout ça, une fois que c'est dans la bouffe, euh, ça peut être vendu à droite à gauche. Donc c c ces problèmes-là euh, nous montrent bien que tant le couvre-feu que, que euh, le confinement sont des mesures sociales, économiques et sociales, qui... Euh, ont certainement un impact sanitaire, mais moi je jugerais, euh, je ne porterai pas de jugement qu'il soit positif ou négatif, mais que par contre, les gens qui portent un max, qui se lavent les mains, et qui respectent les gestes barrières et, et, et des distances sanitaires, ces gens-là doivent pouvoir exercer leur liberté de circulation et d'expression. C'est pour ça que je dis « Ceci est un masque, pas un baillon ». Je te remercie, Pierre, d'être venu ce soir nous lire ton texte sur Piotr, qui est très intéressant. Et Marc Gadi va nous annoncer l'émission de la semaine prochaine. qui se, C'est une émission qui, qui est entièrement réalisée par Virginie Dupérou. Euh, qui a pour thème l'amiante, voilà, donc euh, Marc va nous montrer euh, l'affiche. Euh, donc ce sera très intéressant, pourquoi Parce que nous allons euh, non pas parler de l'amiante, nous allons laisser parler des victimes et, et, et, des, et des familles de victimes de l'amiante, euh, que ce soit euh, des gens euh, qui, dans un cadre professionnel ou autre, ont été en contact avec l'amiante et ont malheureusement pour eux développé un mésothélium. Mais donc dans notre affiche, on le voit bien, il y a une information qui est essentielle parce qu'on parle de confinement, on parle de, de notre santé, on s'inquiète. Et non, on ne s'inquiète pas, on nous dit « ah, c'est de votre faute, c'est à cause de vos comportements qu'il y a une deuxième vague ». Eh bien, 85% des établissements scolaires en France ont au moins un bâtiment qui a été construit avant juillet 1997 et sont donc susceptibles de contenir de l'amiante. Voilà. Et donc les écoles, dans le cadre de la je crise, crise de du Covid, comme dans le cadre de la crise de l'amiante, les écoles ne sont pas fermées, les hôpitaux n'ont pas de budget, euh, le désamiantage n'a pas de budget, par contre l'industrie aéronautique et spatiale a des milliards d'euros. Voilà, c'est sur ces mots que je vais vous dire à dimanche prochain 20h30, 21h30 pour euh, On rester a des la gueule ouverte. La question de Pierre, Pierre tu disais ben, Je disais que peut-être que l'amiante chassait les virus. Oui, oui, oui. Si ça se trouve, les virus meurent d'une fibre d'amiante qui, qui, qui, ouais. qui, qui leur perce la membrane, oui. Oui, peut-être oui. que l'amiante étouffe le virus ou que l'amiante nourrit. Et, je ne sais pas, il faut réfléchir à ça, oui. Oui, toujours une issue, Je pense beaucoup à Tolstoy et à sa femme, enfin, je... on pas spécialement à sa femme, mais aux chaussures, voilà, je pense, je pense beaucoup aux chaussures de Tolstoy, oui, voilà, c'était intéressant, ce genre de chaussures. D'ailleurs, voilà, si tu veux, la prochaine fois, j'appellerai un ami qui s'appelle Constantin qui pourra faire un long développement sur les chaussures de Tolstoy, il est très très performant là-dessus. Ah, super. Bon, je te fais des gros bisous, Pierre, Tu puis ben, je, à dis, bientôt, je, te, dis... je euh... te dis à bientôt, hein. voilà. Bon, salut Pierre. Salut, salut. Bien. Bonne soirée. Et alors, Marc, à oui. toi, si as le mot de, tu peux, tu peux avoir le mot de la fin parce qu'on ne voit pas, es derrière le truc, tu peux retourner ton engin vers toi. Et, euh, je vais et juste tu... annoncer l'émission de la semaine prochaine, donc ça sera dimanche 15 novembre 2020, euh, toujours le même créneau, 20h30-21h30, et le sujet c'est l'amiante partout, santé nulle part, et on sera en direct avec Virginie euh, du Pérou, euh, Et beaucoup, ses invités. Voilà, et aura euh, beaucoup de choses à nous dire sur cette question, euh, enfin, sur ce point-là, plutôt. Voilà. voilà. Bonne nuit à tous. Et on vous dit à jeudi prochain, déjà, dans non, un Non, à dimanche temps. prochain. Et Je... jeudi prochain pour Ali. Oui, voilà. Donc, jeudi prochain, dans un premier temps, et ensuite, dimanche, avec Virginie, du Pérou. Bisous à tous. Merci, Marc, et bonne soirée à toi. Au bon revoir. Nuit, bonne soirée. Ciao. Sauvegarder. Euh, Oups, Roger, je viens de voir ton message. Je sors de la douche en pyjama. Et les dit fouiller, vaut mieux qu'on oublie, annonce-la. <rire>